Première équation, 5 facteurs de x moins 1 plus 2 facteurs de 4x plus 3 égale 7x. Comment on va la résoudre On va développer ici, distributivité simple, 5 fois x, 5x, 5 fois moins 1 moins 5 plus 2 fois 4x plus 8x. 2 fois 3, 6, égale 7x. Il faut grouper les termes avec x premier membre. Donc on va soustraire 7x des deux membres. 5x plus 8x, ça fait 13x, moins 7x, ça fait 6x. Égal, on additionne 5 dans les deux membres, et on additionne moins 6 dans les deux membres, afin que ces nombres-là, avec signe changé, comme on dit, qui passe dans le deuxième membre, égale moins 1. Du coup, x égale, on divise les deux membres par 6, x égale moins 1 sur 6. Et c'est la solution de la première équation. La deuxième, moins 5, facteur de 8x plus 9, égale 3, facteur de 7x moins 3. Même procédé, moins 5 fois 8x, moins 40x, moins 5 fois 9, moins 45, égale 3 fois 7x, 21x, 3 fois moins 3, moins 9. Même principe, le thème en x, moins 40x, on soustrait 2, 21x des deux membres, moins 21x, et là en soustrait en 21 membres, 21x disparaît égal parce que j'additionne 45 dans les deux membres, donc moins 45 disparaît, 45 moins 9. J'ai additionné 45 dans les deux membres. Moins 40 moins 21, ça fait moins 61. X égale 36. X égale moins 36 sur 61. La solution de cette équation, c'est moins 36 sur 61. C'est vu mon vous de vérifier la valeur obtenue en la remplaçant ici pour voir si c'est vraiment une égalité. Et pareil ici, moins 36 sur 61, qui donne environ un nombre 0, 0. remplacé donc moins 36 sur 61 dans la première équation pour vérifier si l'égalité est vraie. Troisième équation, 2x moins 5 égale 6. 2x égale 6 plus 5, 11. x égale 11 sur 2. Quatrième équation. 2 facteurs de x moins 5 égale 6. On développe. On peut développer ou diviser les deux membres par 2. On divise les deux membres par 2. x moins 5 égale 3. x égale 8. Cinquième équation. 3 facteurs de 2x moins 7 Égale 0. Un produit est nul quand on au moins des facteurs est nul. 3 n'est pas nul, donc 2x moins 7 doit être nul. Donc 2x égale 7, x égale 7 demi. Sixième équation, 4x carré égale 100. Malgré les apparences, ce n'est pas une équation de second degré, parce qu'elle peut s'écrire, d'abord je peux diviser les deux membres par 4, X carré égale 25, et ici la faute générale, c'est de dire x égale racine de 25, c'est-à-dire 5. Mais, si je passe dans le premier membre, x² moins 25 égale 0, du coup, x plus 5 fois x moins 5 égale 0, selon une identité remarquable, on produit nul quand un des facteurs est nul, donc ou bien x plus 5 égale 0, ou bien x moins 5 égale 0. Ce qui nous donne les deux solutions de l'équation, 5 et moins 5. Donc la faute qui peut être, c'est ici, trouver que x égale 5, mais bien sûr on peut avoir x égale moins 5. Parce que si moins 5 au carré, ça fait 25. Un problème de mise en équation. Le produit de deux entiers est 899. On va les appeler x et y. Donc x fois y égale 899. Si l'on retranche 15 à l'un des facteurs, par exemple à x, donc x moins 15, ce produit devient, donc le produit x moins 15 fois y, le produit devient 434. Je vais exploiter cette équation. Si je développe, ça fait xy moins 15y égale 434. Et comme x égale 899, je peux remplacer xy par 899. Moins 15y égale 434. Moins 15y égale 434 moins 899. Moins 15y égale moins 455. Y égale moins 455 divisé par moins 15. Moins et pas moins plus, pas de problème. Donc il faut que je divise ces deux nombres par 5. 3. 5 en 45, 9 fois. Et en 5, une fois. 80 sur 3. Dans la vitesse, on a marre soustrait ici. 434 moins 899, ça fait moins 465. C'est pour ça que la division, ça va être plus jolie. 465 sur 15. 15, 46, 3 fois, 45, 1 fois. Y égale 41, 31. En remplaçant X, on trouve Y égale, pardon, X égale 899 sur 31, 2 fois, 62, et le reste, 9 fois. X égale 29, Y égale 31, ce sont les nombres entier au départ. Huitième exercice. On considère l'expression a égale 9x carré plus 24x plus 16 plus parenthèse 3x plus 4 facteur de 2x moins 5. Premièrement, factorisez l'expression 9x carré plus 24x plus 16. On reconnaît, on reconnaît a carré plus 2ab plus b carré c'est-à-dire le développement de a plus b au carré. Donc ça revient à dire que ça c'est égal à 3x plus 4 au carré. N'oubliez pas de vérifier que 2ab, ça fait exactement 24x. 2 fois 3x fois 4, ça fait 24x. Puis, il demande de factoriser a. Évidemment que a, cette fois-ci c'est égal, cela est égal à 3x plus 4 au carré plus 3x plus 4 facteur de 2x moins 5 égal on a un facteur commun si on écrit d'une façon plus développée 3x plus 4 fois 3x plus 4 ceci plus 3x plus 4 fois 2x moins 5 ici c'est une somme avec ces deux termes là dans ce terme il y a ce facteur, est dans ce terme, il y a ce facteur. Autrement dit, nous voilà devant un facteur commun. Et bien, ce facteur commun, on va le mettre en facteur. 3x plus 4, facteur de 3x plus 4, celui-ci, plus 2x moins 5, celui-ci. 3x plus 4, facteur de, ici on peut additionner, 3x plus 2x, 5x plus 4 moins 5, moins 1. Et nous voilà la factorisation demandée de l'expression. De Finalement, on va résoudre l'équation a égale 0, c'est-à-dire 3x plus 4, facteur 5x moins 1, égale 0. C'est une équation produit nulle, un des facteurs est nul, ou bien 3x plus 4 égale 0, ou bien 5x moins 1 égale 0. Donc x égale moins 4 tiers, ou x égale 1 sur 5. Les solutions de l'équation a égale 0 sont moins 4 tiers et 1 cinquième. Et un peu de programme de calcul qui va déboucher dans des équations. Choisir un nombre. Calculer son triple. Ajouter 2. Calculer le carré du résultat obtenu. Soustraire le carré de 3 et noter le résultat final. On va faire ça avec le nombre moins 2. Donc on a choisi, calculer son triple, moins 2 fois 3, égale moins 6, ajouter 2, moins 6 plus 2, égale moins 4, calculer le carré du résultat obtenu, moins 4 au carré, égale 16, soustraire le carré de 3, 16 moins 3, le carré de 3, donc 16 moins 9, égale 7. On va faire la même chose avec 0, parce qu'on a envie. 0 x 3 égale 0. 0 plus 2 égale 2. 2 carré égale 4. 4 moins 9 égale moins 5. 4 tiers, même entraînement. 4 tiers, c'est le nombre choisi. 4 tiers, le triple, fois 3 égale 4. Ajouter 2, 4 plus 2 égale 6. Le carré du résultat, 6 au carré, égale 36. Ce serait le carré de 3, 36 moins 9 égale 27. 1, 3 fois, égale 3. Dernier choix. Son triple, ajouter 2, 3 plus 2 égale 5. Le carré de 5 égale 25. Et 2,25 consiste le carré de 3,9 égale 16. Remarquez que ces résultats s'obtiennent à partir du nombre choisi initialement en effectuant les mêmes opérations, programme de calcul. Et si le nombre initial x était appelé x, comment on peut trouver le reste On choisit x, on multiplie par 3, on ajoute 2, évidemment, résultat. Comme la, la multiplication est prioritaire, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Calculez le carré du résultat obtenu, donc le carré de tout ça, et soustraire 9. Le résultat final, c'est donc 3x plus 2 au carré moins 9. On peut développer on peut ne pas développer. Et finalement, on se demande, quel serait l'x afin que le résultat obtenu soit 0, ou quel serait x, afin que le résultat obtenu soit 16. On reconnaît ici et ici une identité remarquable a carré moins b carré. On factorise 3x plus 2 plus 3, facteur de 3x plus 2 moins 3, égale 0, 3x plus 5, facteur de 3x moins 1, égale 0. Un produit est nul quand un des facteurs est nul. Donc ou bien 3x plus 5 égale 0 ou 3x moins 1 égale 0. Finalement, x égale moins 5 tiers ou x égale 1 tiers. Le nombre de parts doit être donc moins 5 tiers ou 1 tiers afin qu'à la fin on trouve 0. De ce côté, 3x plus 2 plus 3, facteur de 3x plus 2, moins 3, égale 16. Remarquez qu'ici, on ne peut pas faire la même chose que tout à l'heure. Le produit n'est pas zéro. Alors, on va passer 3x plus 2 au carré. Moins 9, moins 6, 16, ça fait moins 25. Moins 5 au carré, ça fait 25. Et de nouveau, ici, on applique la formule. A plus B, facteur de A, moins B égale 0. 3x plus 7 égale 0, ou 3x moins 3 égale 0. Du coup, x égale moins 7 tiers, ou x égale 1. Donc, si 1 ou moins 7 tiers, on l'a au début, en effectuant le programme de calcul proposé dans l'exercice, le résultat est 16. Ici, si le premier nombre est moins 5 tiers ou 1 tiers, en effectuant le programme de calcul, le résultat est zéro.